Eh bien, salut à toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Je suis très content puisqu'aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle map et en plus de ça, sur un nouveau PC. Donc, je suis vraiment content, on aura l'occasion d'en parler puisque nous avons un trajet qui dure euh, un peu moins de 20 minutes. Nous sommes sur une map qui s'appelle Anatolian Trucker Map. Tout simplement puisque la map a été créée par un gars Qui s'appelle Anatolian Trucker Voilà tout simplement donc gros big up à lui d'ailleurs Puisqu'il m'a contacté et je l'ai vu pas mal dans les commentaires de, de mes vidéos et des vidéos de L7C Fox Pareil d'ailleurs gros big up hein, L7C Fox miss des bisous Un petit peu partout euh, Alors c'est une map J'allais dire assez sympa mais je vais pas vous vendre du rêve Puisque je l'ai pas encore essayé <rire> en tout cas voilà c'est une map turque c'est à dire qu'on est en Turquie les amis donc là je suis dans une mission rapide euh, je vais pas vous dire ce qu'on transporte je vous avoue que c'est très très mal tombé je vous laisse regarder je vous jure que j'ai pas fait exprès et c'est très très mal tombé en fait on est donc en Turquie je me suis d'ailleurs renseigné sur, euh, sur là où on est donc c'est pour le moment une petite map à échelle 1-1 donc échelle 1-1 un petit peu comme Grand Utopia de My Godness d'ailleurs gros big up à My Godness ça, ma... de... ça fait beaucoup de big up euh, donc une map euh, donc indépendante hein, vous l'aurez compris pareil et euh, et c'est plutôt sympa et je me suis renseigné du coup sur euh, les euh, deux villes principales on a ici kuzadasi outlet enfin plutôt ici Cudas alors désolé pour la prononciation et puis là là où on commence la mission c'est davutlar et en fait davutlar et euh, kuzadasi d'ailleurs on va commencer euh, le trajet et eh bien ce sont deux euh, hop là c'est parti ce sont deux euh, villes qui sont donc en turquie bien évidemment Bravo à moi-même Et qui sont en fait euh, deux villes euh, au bord de la mer Égée Alors par où on sort Bonsoir euh, Bah par là-bas je pense Je suis bête Voilà Allez c'est parti Hop C'est quand même un peu con ce qu'on transporte Si je puis me permettre Enfin après je suis pas très connaisseur mais Hop Voilà Hop là On va aller sur la route Manifestement il n'y a personne qui va me déranger C'est parfait ah, il y a de la circulation, hein, je vous rassure. Allez, on y va, on y croit. On y va, on y est presque en automatique, hein, bien sûr. Pas le temps pour vos conneries. Voilà. Bon, donc la mer égée. Euh, donc la mer égée, c'est une mère qui... Euh... Alors, voilà. Bon, là, je vais me faire insulter en commentaire, hein, je, je vous le dis. Euh... Oh, regardez, c'est penché. Oh, putain On pose le genou. C'est excellent. What Ok, euh, ouais, la mer Égée. Euh, je, vais, je vais dire des bêtises, mais pour moi, c'est réel. En gros, c'est la mer qui touche la mer Méditerranée. Quoi. Je veux dire, t'as la mer Méditerranée, et paf, t'as la mer Égée. Quoi. Et euh, t'as la, la Grèce qui est pas loin. Euh, euh, voilà, tout simplement pour un petit peu situer géographiquement. J'ai regardé un peu sur Google Images à quoi ça ressemblait. C'est très joli. Alors, euh, il me semble. Là, on est à Davutlar. Oui, là, on va à Cusadassi. Et Cusadassi, c'est. Merde, c'est très très connu. Cusadassi, c'est très très connu. Euh, c'est une destination de croisière très fréquentée voilà il faut le savoir et, euh, et puis c'est relativement joli Voilà, j'ai vu quelques petites images après comme dit je ne suis pas un connaisseur du tout ni du pays, ni de la région, ni de, de la culture ni de rien du tout tout ce que je sais c'est que les bus font des accidents voilà vous pouvez le voir le bus vient de littéralement accrocher son euh, pare-feu avant euh, pare-feu avant c'est pas pare-feu C'est euh, comment on appelle ça oh j'ai déjà oublié j'ai tout oublié Bref Donc voilà Alors c'est très linéaire pour le moment C'est de la ligne très très droite euh, Mais On a des bâtiments de partout euh, Des constructions un petit peu de partout S'il y en a qui connaissent Voilà qui, qui habitent, Pourquoi pas hein, Le doute m'habite Mais Si vous habitez où Si vous êtes peut-être déjà parti en vacances Pourquoi pas Voilà Soit à Davutlar Soit à Kusadasi, Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont en vacances euh, En voyage Voilà en Turquie euh, soit pour aller voir la famille Ou soit parce que vous kiffez hein, tout simplement euh, Bah voilà dites moi si vous connaissez cet endroit Et euh, si vous trouvez évidemment tout ça réaliste Alors voilà le créateur s'appelle Anatolian Trucker si, Je veux pas dire de bêtises Mais à ce que je sache il vient de là Donc normalement euh, il a dû euh, il, il doit reproduire On va dire je pense fidèlement certaines choses euh, D'autant plus que là Du coup on se dirige Le euh, euh, Attendez bougez pas Le Cusadasi Outlet donc outlet, hein, vous savez ce que ça veut dire hein, Outlet euh, <rire> C'est les grands centres commerciaux Hein, hein c'est ça Je crois, si je dis pas de bêtises Voilà, euh, là vous il y a plein de magasins là, D'ailleurs si jamais vous voulez euh, acheter des clopes hein. euh, Mais en tout cas euh, Et puis il y a des chalets en bois, très bien Why not J'ai pas regardé l'essence le, si j'étais bon y a, et En vrai il y a pas mal de services là Il y a pas mal de services sur une Si belle ligne droite euh, On n'a pas de limite de vitesse Très bien on n'a pas de limite de vitesse à ce que je suis en train de voir. Et c'est plutôt pas mal. Alors par contre il ne reste plus que 10 minutes de trajet. Alors est-ce que c'est vraiment une map 1-1 Ça me paraît bizarre. Pour moi c'est pas une map 1-1. Hein. 3 km 10 minutes. Alors, déjà ça c'est bizarre 3 km 10 minutes. 9 minutes. Attendez là on a, on a passé 1 minute en 30 secondes. Non non alors attends parce que normalement il dit que c'est une map à échelle 1-1. Donc qu'est-ce que ça veut dire Une map à échelle 1-1 c'est une map... Euh... Euh, de, de taille réelle Donc tu prends une minute euh, Une minute quoi Un kilomètre ça correspond à un kilomètre Là visiblement c'est pas le cas Visiblement c'est pas le cas Hop attention c'est très végétal J'aime beaucoup euh, Bon la voiture couleur moutarde J'aime pas du tout Je sais qu'il y en a qui aiment cette couleur de merde <rire> <rire> je rigole eh, J'ai envie d'être condescendant aujourd'hui. Non, je rigole. Euh, regardez, encore une station essence, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est une map qui vient, je crois, seulement d'être créée, hein, si je dis pas de bêtises, d'où le fait qu'elle est petite. Alors petite, mais très complète, pour le moment, euh, je veux dire, sur cette route. Hein. Sur cette route, il y, y a du détail. Euh, voilà. Mais, euh, mais pour le coup, pour le coup je, voilà, ce sera en développement. Alors, la map est gratuite, hein, vous pouvez la télécharger, je vous la mets en description d'ailleurs. Elle est en version 1.45. Et il nous a dit que. Euh... Et ça va les voitures, la gare n'importe comment là Ou c'est la police Ou c'est la mafia c <rire> Mais. Euh... <rire> pardon. <rire> euh... Qu'est-ce que je voulais dire là je... Je... je sais plus ce que je voulais dire. Oui, vous pouvez la télécharger. Il a dit que quand la 1.46 sortira, la mise à jour sera faite automatiquement. Alors là, c'est pareil, le doute ma bite. Ma bite est dure, d'ailleurs, comme vous pouvez le constater. Mais. Euh... Dure, ça veut dire stop ou c'est des passages Ça veut dire c'est des passages, j'imagine. Dure. Moi quand on me dit qu'elle est dure C'est pas pour m'arrêter hein. Bien au contraire <rire> Alors euh, du coup Du coup du coup Voilà on a les beaux petits bouchons De la cinématique que vous avez vu On a des belles petites euh, montagnes Reliefs il n'y a pas de ligne sur la route Alors pour tenir ma droite ça va être assez fun Absolument pas d'idée de, de comment faire Par contre j'aime cette ambiance Alors, Bon là c'est très vide alors est-ce que c'est un choix Probablement mais là Ici, ce que vous voyez ici, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Ça va d'ailleurs être, je pense, très honnêtement, la miniature. Voilà, je pense que nous allons faire la miniature dans 5, 4, 3, 2, 1, maintenant. Puisque sinon, on va voir les lampadaires, finalement. Les lampadaires dans la figure. Et ce serait bien dommage. Alors, oui, j'ai un nouveau PC. Oui, alors, peut-être que vous voyez la qualité, la fluidité. J'espère vraiment que vous allez adorer, évidemment, le contenu que je vous propose. Ce serait vraiment génial, les 4000 vues, puisque c'est une vidéo Eurotruck. Et... Euh, bah ça me ferait plaisir voilà parce que j'ai un nouveau PC, euh, j'ai investi dedans et je suis très content euh, Mais voilà je vous ai dit que je ferais une vidéo setup un jour, je suis perdu là, ah c'est le flou que je voulais enlever putain Quel débile, hop, oh c'est beau là comme ça, et hop et on dirait que j'ai une crête de cheveux sur euh, le camion Hop là, et voilà on dénature rien Voilà donc euh, encore une fois bien sûr merci à, à Fox qui m'avait envoyé du coup 32Go de RAM Mais du coup c'est vrai que dans mon ancienne tour et eh bah ben c'était la merde et je montais à des températures que je ne vous dirai pas sinon vous allez m'insulter Donc voilà j'ai une nouvelle tour Donc voilà tout nouveau PC avec évidemment mes mêmes composants Mais ce qui fait que là le PC mais il, il respire je n'ai jamais vu ça J'ai une clim dans ma chambre Avant ça soufflait du chaud maintenant ça souffle du froid Ah non mais je vous le dis Je vous le dis je passe devant le panneau Est-ce que c'est le meilleur truc à faire je ne sais pas Mais en tout cas voilà la vidéo ne va pas s'arrêter là moi j'ai envie de continuer J'ai envie de continuer euh, Je kiffe Voilà je vous le dis je kiffe ça fait longtemps que j'ai pas kiffé rouler donc, j'en profite. Une petite euh, manœuvre. Et eh ben voilà, je n'ai pas fait exprès. Je voulais pas double-cliquer dessus. Mais c'est pas grave, on va devoir assumer. Donc voilà, merci. Uh, thank you. Thank you, un Italian trucker. Uh, for uh, uh, send Discord message to my moderator uh, Roros, you know. Roros the boss. <rire> Et non pas Frank du Bosque. Alors attendez, bougez pas. Hop, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça. On met les warnings, bien sûr Oh là là, on n'oublie pas les mots... Hein Les bonnes habitudes, elles sont passées où Hein C'est international, quand même Ces habitudes, à ce que je sache. Euh... Attendez Voilà, superbe Regardez bien ce qui va se passer, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas... Ah, voilà, je peux tourner ma vue comme ça. Le mec redécouvre le jeu quoi, hein. Et là, normalement, si je braque à, à Donf, comme disent les Jones. hein... Hop, là, je braque à donf Et là, normalement, je devrais être dans la merde. <rire> Il me semble. Hein. Il me semble que là, mathématiquement, c'est la merde. Ah oui. T Totalement. Ah ouais, j'étais pas obligé de braquer à donf. Oh bah zut. Bon, on va se la faire euh, en, en extérieur. Hein. Vous m'excuserez. Euh... Voilà. Vous m'excuserez pour la gêne occasionnée. Hein. Hop et voilà le travail Et voilà le travail Eh, hey, je vous fais ça, vraiment, j'ai l'impression que je suis en 2020. Je redécouvre le jeu et je fais n'importe quoi, c'est exactement ça. Là, il me manque juste mes, mes lunettes guenard et mon débardeur et ma tête de gros connard qui euh, bouffe du pâté en croûte comme un beauf. Hein, Souvenez-vous, je me suis fait beaucoup insulter à l'époque. J'en suis d'ailleurs traumatisé à vie. Hop Voilà Ça, c'est fait et ça fait plaisir, nous avons 6 km en 11 minutes, donc c'est pas une map à échelle 1-1, j'en suis navré, ou alors c'est moi qui ai mal compris quelque chose, ce qui n'est pas improbable. J'ai un email qui me dit que mon transport était ridicule, non c'est bon, ok. Euh, ouais, bah Regardez, Alors, on va faire une nouvelle mission rapide ensemble, pour vous montrer, c'est pas moi qui ai choisi, c'était vraiment le trajet qui me plaisait. On est parti de la vue de maintenant je veux qu'on parte de Kudasi Outlet, donc là où on est, justement pour pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble et aller euh, en Allemagne. Non, c'est ne vous fiez pas à ce qui est écrit là, hein. on va aller voilà au, dans le centre de Kudasi, ce serait vraiment génial. Et puis si ce n'est pas possible, j'irai tout simplement aller me faire foutre, euh, puisque manifestement ce n'est pas possible, hein, tout simplement. Euh... Bah si. Mais non, t'as vu de l'art c'est. Ben bah, non. non. Je ne peux pas donc euh, faire ce qui me plaît. D'accord. Moi, je veux partir de Kuzanasi pour aller. Ah, ouais, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Bah c'est pas grave. Je vais prendre. le... Je vais prendre ça. Attends, 11 euros le kilomètre quand même. C'est un petit peu mieux. Euh, je vais prendre ça. Et euh, on s'en bat les steaks On va aller se balader là où on veut D'accord Voilà tout simplement c'est moi qui décide C'est à dire que là Oh punaise en plus on a pris un Renault Oh, oh je suis désolé Oh je suis désolé C'est à dire que là On va pas aller à gauche Ah oui en plus c'est rapide donc c'est cool On va aller à droite tout simplement Hop. Et on est parti en Renault avec un GPS pas du tout intégré Mais c'est pas bien grave Hop là on va aller se faire euh, voir Qu'est-ce que c'est que ce truc devant là C'est incroyable. C'est incroyable. Donc c'est de là qu'on vient de rentrer. On est venu de la gauche et il faut qu'on reparte à gauche. D'ailleurs, mais là nous on va aller à droite tout simplement pour un petit peu visiter. Voilà, on fait du tourisme. Euh... Mais c'est surtout qu'on n'a pas le choix. En plus, c'est qu'on n'a pas le choix. Le GPS nous l'oblige. Et eh bah ben, c'est parfait. C'est parfait. Attends, là on voit pas avec le panneau, c'est débile. Excusez-moi, monsieur. Décalez-vous. Soyez pas bête. Voilà. Alors, donc là nous sommes Vraiment dans le outlet là Le Cusadasi outlet, donc Centre commercial, hein, si je dis pas de bêtises En tout cas, est-ce qu'il existe vraiment Peut-être pas sous ce nom Le feu qui passe au vert, c'est juste parfait Je suis intrigué par ce truc à gauche euh, Je ne peux pas aller à, ni à droite ni à gauche D'ailleurs, donc on regarde un petit peu voilà. Il y a des, en fait des magasins absolument partout Enfin des boutiques, des habitations des, euh, Plein de choses et moi j'aime beaucoup les reliefs euh, Les collines comme ça Avec les bâtiments, alors peut-être pas ceux là hein, Mais ceux qu'on avait vu euh, <coughs> tout à l'heure bah, Justement là où j'ai fait la miniature de la vidéo J'aime beaucoup ça me fait beaucoup penser euh, C'est très ambiance euh, Los Angeles alors qu'on n'y est pas du tout Mais alors pas du tout Mais en fait c'est vraiment le paysage qui me plaît en fait Et c'est là que je me rends compte que Moi je rêverais vraiment d'aller à Los Angeles Dans la vraie vie, je vous le dis euh, pas les moyens <rire> mais en fait bon, de, tout est cher mais il a pas besoin d'aller à Los Angeles en fait pour, euh, pour avoir le plaisir que je veux avoir je me, je me suis rendu compte en, en grandissant euh, en étant un petit peu plus réfléchi peut-être mais c'est pas tant le fait de Los Angeles qui me fait kiffer alors oui évidemment parce que j'étais à parce que, parce que je, je connais Los Angeles sans y être allé donc c'est fou enfin euh, je, connais, je connais pas mal de Los Angeles sans y être allé et c'est incroyable comme beaucoup de gens euh, et donc ce serait euh, mythique de pouvoir aller, voilà, à Santa Monica, tous les trucs comme ça. Euh, mais à, à part ça, euh, ce qui me ferait kiffer, euh, bah voilà, moi, il faut juste qu'il y ait de la montagne et euh, l'océan. Et euh, que ça fasse un peu, voilà, ambiance Los Angeles. Et il n'y a pas besoin d'aller à Los Angeles pour ça, et ça c'est fou. voilà enfin, du coup, ça n'a pas de rapport, hein, on est quand même en, on est en Turquie, et c'est pas du tout. Euh... Ah bah après, cela dit, ouais, alors il me semble, moi je n'y connais pas, hein, mais il me semble qu'en Turquie, justement, au bord de la mer, mais c'est masterclass, hein. Vraiment, hein, apparemment, euh, bah, c'est pas pour rien qu'il y en a qui vont en vacances en Turquie, à ce que je sache. Hein. Donc, euh, voilà. Hein. C'est vraiment cool. Alors, il y, y a des bâtiments qui sont en construction, visiblement. Ce que je suis en train de voir. Alors là, on a un feu qui passe. Euh, au rouge, hein, bien évidemment, mais, euh, mais euh, je ne peux plus freiner. Voilà, je vais me faire foutre. Euh, désolé. Désolé le feu. Oui, là, il y a de la construction. Hein. C'est très... Euh c'est en train vraiment de. Oh là, alors les bidons explosifs comme ça, je suis pas persuadé que c'est une bonne idée au bord de la route. Est-ce que c'est un guet un qui est en train de se préparer Je ne sais pas. Mais vraiment, il y a des, des, des, des constructions de partout. Et ça, ça fait plaisir. Ce qui est cool, je tiens à le dire, parce que je suis là aussi pour donner mon avis. Par contre, j'ai pas vu de piétons, ça c'est dommage. Mais ce qui est cool vraiment, c'est que voilà, là où il y a la différence avec Grand Utopia, pour le moment, hein, parce que attention, Grand Utopia c'est grand. Alors que là, euh, c'est pas du tout euh, fini. Euh, c'est très petit là, la map. Mais pour le coup. Là, ce qu'on fait, il n'y a pas de virage. Alors là, je vois sur le GPS qu'il y a du virage qui nous attend. Mais c'est vraiment très linéaire. Et en fait, c'est pas chiant. Alors peut-être que faire ça 5 fois d'affilée, ça peut être chiant. Mais c'est pas chiant parce que. Il y a. Euh, tu t'en prends plein la tête. Là où je, Enfin, plein la vue. Et là où je rappelle American Truck Simulator. Ah, c'est super American Truck parce que c'est l'Amérique. Bon, bah, une route comme ça, voilà, t'es dans le désert. Il n'y a rien à voir. Juste, tu roules et tu te fais chier. Et puis voilà quoi. C'est genre vraiment. C'est. C'est pas la même ambiance Et là il oui, y a des stations essence de parts et d'autre. Un petit peu euh, On sait pas comment c'est trop... alimenté Mais c'est alimenté Concessionnaire Renault sur notre gauche C'est un Scania hein, ce que je sache euh, je... Ah mais il y a tout plein de concessionnaires en fait Et là on va prendre à droite Puisque le GPS nous le propose Alors écoutez Il y a plein de concessionnaires Oh là ça va taper C'est bon Ça ne tape pas Ça ne tape pas mais ça bloque ça bloque mais ça repart. J'aurais pu me mettre en en séquentiel. Mais je n'ai point besoin. Et ça c'est cool. Bon bah écoutez on va prendre par la droite. C'est une prison ça. Hein. Ça je reconnais c'est une prison ça non Ou une usine Une usine mais je partirais plus sur une prison quand même. Bah une prison pas sécurisée du coup. Donc ouais non c'est une usine. Je suis complètement con je suis désolé. Hein. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez que ce que c'est ce que What is that I think it's... Uh... Factory C'est factory qu'on dit euh, usine Usine <rire> Voilà. Je parle anglais, bien sûr, parce qu'Anotalian Trucker, c'est un. Bah, il parle anglais, du coup. Voilà, forcément. Il a dit qu'il euh, qu apprendrait à parler français. Alors, ça, c'est rigolo. Ça, c'est rigolo et, euh, et c'est ultra stylé. Waouh le ravin, on se croirait en haut de sa voix, frérot. Non, ça va, j'aurais arrêté de tout comparer à ça. Incroyable. Oula. Mais ça bosse dur, là, dis donc. Ça bosse dur dans les champs. Incroyable. Bon, moi, j'aurais bien aimé voir la mer. Puisque du coup on est censé être euh, vraiment en bord de la mer Égée Et c'est vraiment dommage. Euh, parce que Et euh, j'ai pas vu quoi. <rire> voilà. Bref. Allez euh, j'ai mangé un clown. Et ça ça mérite un pouce bleu les amis bien sûr. N'oubliez pas le like hein, qui fait plaisir pour le retour des vidéos Eurotruck vraiment. Euh, booster à fond. donner de la force les gars. Je compte sur vous. Bien évidemment. Euh, puisque sinon il bah, n'y a plus aucune vidéo sur la chaîne qui vous intéresse. Et ça c'est terrible. Euh, et s'il n'y a plus aucune vidéo qui vous intéresse. ben il n'y aura plus de vidéo du tout. Et ça c'est terrible encore plus. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, c'est un petit peu embêtant. Euh, voyons voir si on va du coup... Euh, si on va euh, à droite, on rentre dans Kuzadassi directement. Bah écoutez, moi je vous propose qu'on ne le fasse pas et qu'on s'en arrête là pour cette vidéo. Comme ça, tout simplement... Bah déjà, on ne spoil pas tout d'un coup. Hop. On ne spoil pas tout d'un coup. Vous me montrez si vous êtes hype. Vous me dites si vous êtes chaud. Et dans une prochaine vidéo, dans un futur très très proche, dans le cas où vous êtes chaud, eh bien nous irons tout simplement à Kuzadassi. Hein, C'est ça? Cuisalassi? Bref, nous irons explorer la partie. Euh, la partie droite, la partie est. Enfin, la partie nord, finalement. Nous irons découvrir tout ça, là. Enfin, surtout là, je pense. Peut-être voir la mer. Qui sait, je ne sais pas où serait la mère par rapport à, à la carte là comme ça Mais voilà donc vous me dites les gars si ça vous intéresse, si vous êtes chaud Maximum de pouces bleus, les commentaires bien sûr très important Les commentaires parce que euh, bah voilà c'est le contact humain Voilà je vous lis, c'est beaucoup mieux que voir des chiffres Pour autant les pouces bleus bon bah c'est les référencements et ça fait plaisir Donc vraiment je compte sur vous les gars, régalez moi Je suis un petit enfant qui vous demande une sucette et la sucette n'est ni plus ni moins qu'un pouce bleu et un commentaire Voilà. Moi je vais terminer la livraison puisque là c'est juste du tout droit Et on a déjà fait cette route dans l'autre sens Je vais terminer la livraison comme ça on sera très très bien Et probablement que euh, les prochaines missions rapides Vont pouvoir nous mener vers la victoire Tout simplement Pokémon comme on dit Attrapez les tous C'était Mkolo je vous fais plein de bisous Merci à tous Ciao tout le monde